Bonjour. Euh, alors, je vais vous présenter euh, les deux schémas que je vous avais envoyés, c'est-à-dire NCD euh, et UML. Alors, il faut aller sur le site draw.io. Euh, je charge mon diagramme. Alors MCD, modèle conceptuel de données. Alors, comme son nom l'indique, euh, conceptuel, c'est lié à la conception. Et, ici, il s'agit de lister toutes les données euh, qui sont ou qui peuvent être euh, utiles euh, pour la conception de, du projet. Donc ici, nous avons par exemple euh, l'utilisateur, qui peut être euh, simple utilisateur ou, ou administrateur l'établissement, euh, les actualités, euh, les catégories ou les dossiers, les documents, euh, les mots-clés, ainsi que les topics ou les sujets de forum et les postes ou, ou les réponses des participants au forum. Euh, Euh, enfin, MCD, c'est une sorte de, de représentation de, de la façon dont on voit le, le projet ou dont on comprend le projet. Euh, en général, ça reprend les, enfin, les informations qui enfin, qu ont, euh, qu ont été présentées lors de euh, dans la présentation des besoins du Enfin, de, de la personne ou de l'association ou de l'entreprise. Euh, ici par exemple, vous, enfin, vous avez besoin d'un site de consultation de, de documents avec euh, toutes les informations que vous m'avez communiquées. J'ai essayé d'extraire euh, toutes les données euh, possibles qui, euh, qui, sont, qui sont évoquées ou présentées directement dans, dans vos informations. Euh, et donc, en fait, enfin, si je peux trouver une métaphore ou une comparaison, euh, l'informatique, c'est un peu comme, euh, comme la cuisine ou la construction d'un bâtiment. Il y a trois parties. Euh, partie 1, les ingrédients ou les composants. Partie 2, les outils. Et partie 3, il y a tout, tout ce qui est le plan, la méthode, les modes d'emploi ou les patrons de fabrication. Et donc, là, j'essaie d'abord de, de, déterminer quels sont, quels sont ou seront tous les ingrédients dont j'aurai besoin. Et ensuite, faut que je réfléchisse à, à quels outils je vais devoir ou pouvoir utiliser. Et alors, MML, et... Un UML, ça vient de l'anglais Unified Modeling Language, langage de modélisation unifiée. La différence par rapport à un MCD, c'est que ici, dans un UML, il s'intéresse au cas d'utilisation. Pour décrire un cas d'utilisation, il faut, il recommande d'utiliser des verbes pour chaque action ou chaque cas d'utilisation. Donc, euh, euh, ici, par exemple, l'administrateur, les actions qu'il peut faire, c'est se connecter à la page d'accueil, ou envoyer des mails. D'abord, il faut qu'il entre l'identifiant et son mot de passe, et ensuite, il pourra, par exemple, envoyer des mails, ou répondre aux mails, ou rentrer des questions et des réponses, ou la faire aux questions, ou gérer des documents, ou gérer des comptes utilisateurs. Euh, il en est de même pour euh, l'utilisateur. Comme action, il peut se connecter au site, il va entrer son identifiant, entrer son mot de passe, et ensuite il pourra consulter les documents, euh, ainsi que répondre aux mails, en envoyer, consulter des informations, des actualités, faire de la recherche du document, en utilisant des mots-clés, etc. Euh, là aussi, le c'est comme le MCD, c'est une manière d'interpréter les informations qu'on a reçues, et aussi d'organiser les informations. Euh, ici, en bleu, je vais regrouper par exemple euh, tout ce qui concerne les documents, en vert tout ce qui concerne les forums, en rouge ce qui est sensible comme le mot de passe. Euh, là, j'ai mis du orange pour les mails. Et, et donc, c'est... Enfin, avait comme NCD c'est toujours l'étape de, enfin de de la collecte d'ingrédients et de composants enfin, qu'on devra traiter avec nos propres outils. Enfin, ici, les outils, ce sont des programmes ou, ou des langages informatiques afin de, de mettre en place euh, comment on appelle ça, mais, les bases du site. Et... Et comme l'ont dit les formateurs, euh, si, si on conçoit, conçoit bien euh, notre MCD, notre UML, ça devrait nous faciliter la, la conception de, de, ce qui, de ce qui est demandé dans le projet. Et, et donc, euh, en fonction des projets ou des points de vue, il y aura différentes versions du enfin du MCD de l'UML, euh, l'essentiel c'est que c'est qu'à la fin on obtienne quelque chose de, enfin, qui fonctionne, qui soit enfin, qui soit simple à utiliser, et, enfin, qui ne possède pas d'erreurs ou, ou de bugs informatiques, et qui répondent vraiment aux, aux besoins et attentes de, enfin, des utilisateurs. Euh, euh, euh, voilà, j'espère que, que j'ai été assez audible ou compréhensible. Euh, vu que j'ai pas vraiment de micro euh, je vais vérifier. Euh, euh, merci de m'avoir écouté.